Chers clients, chers collègues, chers partenaires, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la Direction générale de la Société générale, une très belle et heureuse nouvelle année, faite de plein de succès, de joie et puis surtout de, de belle santé. Nous abordons l'année 2022 avec encore cette présence de la contagion. Ça fait près de deux ans que nos vies nos relations sont contraintes par ce virus. Gardons l'espoir de finir par pouvoir tourner cette page. Alors 2022, nous l'abordons nous à la Société Générale avec ambition et esprit de conquête. Après une année 2021 historique par la qualité de nos performances commerciales et financières, notre ambition c'est de continuer à accompagner nos clients dans leur transformation et surtout de réussir toute une série de projets à leur service, des projets aussi emblématiques que la fusion de nos deux réseaux, Société Générale et Crédit du Nord, en France, avec une année cruciale de préparation de cette fusion, le développement aussi d'activités nouvelles différenciantes avec Boursorama, leader incontesté de la banque en ligne euh, en France, ou euh, la création de ce leader mondial annoncé la semaine dernière avec la combinaison d'ALD et l'ISPLAN, pour accompagner le changement profond de l'utilisation du véhicule automobile et bien sûr l'usage de services digitaux. Bref, la capacité de créer un troisième pilier pour le groupe Société Générale équilibrant le business model et renforçant sa diversification. En bref, notre ambition, c'est en 2022, d'ailleurs comme au-delà, puisque nous ouvrons une nouvelle étape stratégique de trois ans, vous permettre, permettre à nos clients et à nos partenaires de faire face à deux révolutions industrielles. La révolution autour de l'ESG, bien entendu cet enjeu de transition énergétique, cet enjeu climatique, mais aussi, par exemple, les nouvelles manières de travailler ensemble ou euh, l'émergence accélérée et croissante des nouvelles technologies qui nous permettront de rendre à nos clients un meilleur service et d'améliorer notre efficacité opérationnelle. Une nouvelle fois, heureuse nouvelle année, tant à titre personnel que professionnel. Partageons cette ambition et cet esprit de conquête. Construisons ensemble une belle année 2022.